Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article un peu spécial, c'est le verre trempé. Le verre trempé, ça permet de protéger son écran d'appareil photo. Donc moi, je vais le positionner sur le Fujifilm X-T4. Donc, euh, c'est parti. Alors voilà, donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un verre trempé, donc qui est compatible avec le X100V, euh, donc X105 et le X-T4. Voilà. Du coup, je vais l'ouvrir. Hop. Alors, à l'intérieur, je vais découvrir en même temps que vous euh, ce qu'on a. Donc, on a... On a... Euh, je pense que c'est pour les nettoyages. Ouais, c'est ça. On a le verre trempé. Hop, donc, le verre trempé, donc c'est bien du verre, il est bien épais. Allez hop, bon après on n'a rien d'autre, hein. il n'y a qu'un verre trempé dans celui-ci, JGC, tac. Donc, Fujifilm, alors Fujifilm XT4, donc du coup, hop. Je vais coller ça sur le sur l'écran. Le, Alors, passer un peu peut-être là, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Alors, là, on va nettoyer ça. Ça. Donc. Donc là, ce qu'on a, c'est le nettoyage, un petit autocollant pour euh, décoller la poussière au cas où, le nettoyage pour euh, nettoyer l'écran et pour le sécher. c'est parti. Hop. Donc moi je nettoie l'écran. Parfaitement l'écran. Voilà, je vais le faire en direct avec vous. J'aime bien prendre mon temps, moi, pour le, le poser. Qu il n'y a pas une seule poussière, quoi. Je vais le sécher. Ce qui est bien, c'est que c'est euh, électro euh, statique, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas de poussière normalement qui vient dessus. Ensuite, moi, je décolle ça. Hop, je le positionne. Voilà. Parfait. Et voilà là c'est positionné tac après j'étale la bulle bon après il reste toujours des fois euh, une petite poussière mais bon voilà. ça me semble impeccable Là, c'est parfaitement positionné Voilà, il est posé, Un impec, et ça protège mon écran. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc du coup, bah, elle est posée. le, le verre trempé est posé sur, euh, sur le Fujifilm xt 4 Je l'ai juste repositionné un petit peu, j'ai enlevé euh, deux grains de poussière avec euh, l'autocollant en fait. Mais euh, voilà, c'est juste repositionné un petit peu, c'est vrai que c'est un peu... Je suis un peu maniaque des fois, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le nouveau contenu qui arrive. À bientôt